Il y avait une porte. Une porte au fond de cette grotte. Comment cela était-il possible Toi aussi, ça t'embouche un coin, hein Ouais, je me demande vraiment qui pourrait habiter ici. Ouais, espérons que ce ne soit pas un monstre. Enfin, ça n'existe pas, mais bon. Ah ouais C'était peut-être une porte pour aller dans Monster et compagnie Pfff, t'en as pas d'autres déconneries à raconter et voilà, c'est reparti! Mais non, arrête, c'est pas des conneries! Il me semble en plus qu'il y a une porte qui ramène dans des montagnes qui ressemble à peu près à ça! Mon dieu! Oh mon dieu! Sa connerie est sans limite, vraiment! Allez, ouvre la porte! C'est aussi facile que ça! Je m'attendais à une serrure fermée! Mais, mais, mais il est où le passage pour aller dans Monster et compagnie? Hé, hey, au lieu de faire le pitre, regarde plutôt, il y a des escaliers. Ouais, ouais, mais avoue que ça aurait été quand même classe. Mais ça n'existe pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon allez, montons les escaliers. De toute façon, tu ne fais aucun effort d'imagination. Je te suis. Nous avons monté ces escaliers qui paraissaient interminables. J'espère qu'on ne va pas devoir marcher trop longtemps. Oh, je sais où ça nous mène. Qu'est-ce que tu vas encore inventer On va arriver dans un temple inca où l'on découvrira le grand oiseau d'or. Le grand condor. Mais c'est pas possible, t'es un vrai gamin à ma parole Pitié Pitié Ah, pitié Pitié Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas adoré les mystérieuses cités si d'or Si, si, si, si, j'ai aimé, mais encore une fois, je te le répète, ce n'est qu'un dessin animé, ça ne peut pas vraiment exister Dis donc, euh, je trouve que tu n'as pas beaucoup d'imagination pour quelqu'un qui écrit des livres Ce n'est pas que je n'ai pas d'imagination, c'est juste que je sais rester réaliste Je me demande si c'est vraiment elle qui écrit des bouquins Ouais, mais c'est beau de rêver oui, mais le rêve s'arrête quand tu te réveilles. Après, il faut rester réaliste. Regarde par exemple le Père Noël. Je n'y crois plus depuis bien plus longtemps que moi. C'est nul tout ça. Et la magie de Noël quand tu es enfant, ça donne du rêve. Pas à moi. J'ai découvert assez tôt que le Père Noël n'existait pas. N'importe quoi, il existe. Ah oui, donc toi, tu es vraiment atteint. Eh hey Bon, sinon à part ça, je crois que l'on arrive au bout du couloir. Ah oui, tiens, exact. Ça a l'air d'être beaucoup plus lumineux. On a avancé dans la lumière qui nous éblouissait. C'est horrible C'est le grand condor C'est le grand condor Youpi, regarde Ça existe Ah <rire> Trop fort Waouh Ah merde, c'est pas le grand condor Tu as raison, mais c'est tout aussi précieux Je pourrais peut-être en faire un livre On venait de tomber sur la caverne d'Ali Baba. Je me demande qui a pu regrouper autant de choses C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs Eh hey, mais ça, ça appartient à mon village ça Mais ça n'avait pas été volé par les Guirlandoriens Et ça au mien mais ce n'était pas un coup des balles rondiens, ça. Mais où est-ce qu'on est, qu est tombé Je n'en sais rien, mais cet endroit pourrait expliquer bien des choses. La pièce était remplie d'innombrables choses volées dans nos deux villages. Tu sais ce que ça peut vouloir dire tout ça, Tino Oui. Ça veut dire que nos deux villages se font la guerre depuis des décennies à cause de la personne qui a tout entreposé ici. D'ailleurs, je me demande qui a bien pu faire cela. C'est moi ah